Alors, tadaan, pour le moment c'est vide. Donc c'est ce que vous aviez au départ, trois fonctions à écrire. Une première fonction qui, à partir d'une lettre donnée et d'un mot, va renvoyer une liste donnant la position des lettres qui se trouvent dans le mot, pour autant que la lettre se trouve dans le mot. Une deuxième fonction qui à partir d'une liste avec les positions des lettres du mot et puis du mot en question affiche ben, juste les lettres qui sont précisées dans la liste position et puis il remplace le reste par des tirets et puis la troisième fonction qui permet de choisir le mot dans un fichier euh, donc le but de ces trois fonctions c'était après d'arriver à faire un jeu de pendu pardon. donc je vous avais un peu pré-maché le travail euh, en vous donnant ces fonctions-là, qui vous aident ensuite à euh, faire le jeu dans son intégralité. Alors, peut-être un, un court rappel sur les chaînes de caractères. Mon mot favori, c'est saucisson. C'est celui qui était donné dans l'exemple, c'est le mot que j'ai utilisé pour les exemples euh, du, de, des fonctions de l'exercice sur le pendu. Donc c'est une chaîne de caractères. Et puis ce qu'il faut retenir de ces chaînes de caractères, c'est que chaque lettre est numérotée. On commence la numérotation à 0. 4, 5, 6. Donc, on commence la numérotation à 0, comme avec les listes. Et puis après, bah, on peut accéder aux, di aux différents éléments, pardon, aux, aux différentes lettres du mot. Alors, si le mot, on le stocke dans une variable comme ça, et eh bien, mot de 3, ça va être égal à C. Voilà. Donc, c'est la numérotation des lettres dans le mot. Ça marche un peu comme les listes. Euh, et puis tout comme les listes, on peut utiliser ici euh, la structure for in, pour accéder aux lettres du mot, donc de manière euh, avec une boucle, pour accéder aux lettres du mot, les unes après les autres. Donc si je fais une boucle ici, for lettre in mot, et que mot c'est saucisson et puis que j'affiche ici à chaque fois la lettre, et bien au final ça va nous afficher toutes les lettres du mot, les unes en dessous des autres. Donc cette structure for in, elle permet, on l'a utilisée déjà dans plusieurs contextes, dans le contexte des listes, ça permet de parcourir une liste, de parcourir les éléments d'une liste un par un. On l'a utilisé dans le contexte du fichier. Donc le for in si on. Si le « in » ici, ce qu'on a, c'est un nom de fichier, eh bien, ça va lire les lignes du fichier les unes après les autres. Et puis, dans le cadre d'une chaîne, chaîne de caractères, eh bien, ça va chercher les lettres les unes après les autres. Voilà. Donc ici, première chose à faire pour voir si la lettre se trouve dans le mot, ça va être de parcourir ce mot. D'accord Donc, on va aller lire les lettres du mot une par une. Et puis, si la lettre qui est dans le mot est égale à la lettre recherchée, qui est donc celle-ci, je vais passer où ma son donc, on va comparer la lettre actuelle. Donc, la boucle, elle parcourt chaque lettre du mot. On va regarder si la lettre, l'endroit où on est actuellement dans le mot, donc la lettre actuelle du mot, est égale à la lettre recherchée. Alors, on va devoir faire quelque chose. Ça, on va voir quoi Donc, si... Et puis là, ce qui est demandé, c'est de rajouter... La fonction retourne, c'est les positions où on trouve cette lettre, cette lettre là dans le mot à trouver. Alors ici, on n'a aucune indication de à quelle position on est dans le mot. Est-ce qu'on est à la position 0, à la position 1, à la position 2 hein? La boucle ici, elle nous permet seulement d'aller chercher les lettres dans le mot une par une. Ça veut dire que on a besoin de quelque chose qui va compter à quel endroit on se trouve dans le mot. Et puis ce quelque chose, on peut l'appeler compteur. Quand on commence à parcourir le mot, on est à la position 0. Et puis au fur et à mesure qu'on va avancer dans le mot, c'est-à-dire à chaque tour de boucle, eh bien on va augmenter la position de 1. En fait, d'ailleurs, ce compteur, on pourrait l'appeler position actuelle. Toujours essayer d'utiliser des noms de variables qui ont un sens, c'est-à-dire des noms de variables qui, euh, qui sont en lien avec le contexte dans lequel on travaille. Position actuelle égale 0, et puis, une fois qu'on a fini la boucle, une fois qu'on a fini la boucle, eh bien on doit avancer à chaque fois de 1 dans la position du mot. Et donc ici, ce qu'on va aller mettre dans la liste position, qui est la liste qui va contenir toutes les, tous les endroits dans le mot où on trouve la lettre. Lettre. D'accord. Euh, donc on rajoute un élément dans une liste de cette manière-là, avec le append. Et puis donc normalement, si tout va bien et si je n'ai pas fait d'erreur de syntaxe ou d'erreur logique, si on reprend depuis le début, ici la fonction elle a deux paramètres, une lettre et un mot, et puis la fonction elle doit vérifier si la lettre se trouve dans le mot et à quelle position dans le mot. Alors pour ça on a besoin de parcourir toutes les lettres du mot, et puis de voir si pour chaque lettre, si chaque lettre du mot est égale... À la lettre qu'on cherche ou pas. Si c'est égal, eh bien on voudrait bien pouvoir connaître la position de cette lettre. Et pour connaître la position des lettres dans le mot, ici, on utilise un compteur. Donc là, Je l'ai appelé position actuelle. Et puis ce compteur, donc à chaque fois qu'on va faire un tour de boucle, on va lui ajouter un pour bien montrer. Alors si je reprends Que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, le compteur ici, au début, quand on commence la, la boucle for in, on est à la lettre S qui est la position 0. Et puis, au deuxième tour de boucle, on est à la lettre A qui est la position 1. Au troisième tour, la lettre U qui est la position 2, etc. Donc, ici, quand on augmente la valeur de ce compteur position actuelle, on a la position de la lettre dans le mot. Et puis cette position, quand la lettre du mot est égale à la lettre recherchée, eh bien on va l'ajouter dans la liste des positions. Et puis on peut essayer maintenant de tester la fonction. Alors si on cherche la lettre S dans le mot saucisson... actuelle. Ah, là j'ai écrit postition. D'accord Alors c'est souvent euh, des choses euh, bêtes comme ça qui arrivent, on a, on a mal écrit la variable, on a... Ajouter une lettre ou intervertir deux lettres, c'est les choses auxquelles il faut faire attention. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours l'ordinateur qui a raison. S'il vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Lui, il ne fait qu'interpréter ce que vous lui avez demandé de faire. S'il ne sait pas quoi faire avec, c'est que vous avez fait une erreur. Dans ce cas-là, moi. D'accord. Donc si je lance le programme, il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien Là, la fonction, elle est appelée. Oui Vous pas euh, la et puis... Oui, voilà. j'ai fait exprès. Là, on a un return. Ça veut dire quoi Ça veut dire que cette variable position, cette liste position, elle est quelque part dans les airs. Et puis, bah, si on veut l'utiliser, il faut la stocker dans une variable et après afficher cette variable. Alors on peut par exemple stocker le résultat de la fonction dans une variable et puis afficher cette variable. Et puis là on va voir que ça n'a pas marché. Donc on va voir pourquoi. Hmm? c'est juste alors que se passe-t-il oui cette position actuelle pour mettre plus ça ah oui c'est juste je ne l'ai pas mis à la fin de la boucle. Je l'ai mis en dehors de la boucle ici. Position actuelle. Pour qu'il soit dans la boucle, il faut le mettre là. Bien vu. Voilà, 0, 5, 6. Donc la lettre S dans le mot saucisson, elle se trouve à la position 0, à la position 5 et à la position 6. Donc ça c'est bon. D'accord Ensuite, afficher les lettres trouvées. Alors, l'idée c'est la même, c'est qu'on va, on dev, on va devoir parcourir le mot, donc le mot à trouver, et puis à chaque fois que, donc dans le mot, quand on va se trouver à une position qui se trouve dans cette liste-là, on va afficher la lettre du mot, et puis si ce n'est pas, une, si pas euh, une position qui se trouve dans la liste, eh bien on va afficher un tiret. Et donc ici l'idée, c'est de construire le mot lettre par lettre. En utilisant la concaténation, c'est-à-dire en utilisant l'addition pour les chaînes de caractères. Donc on peut déjà ici préparer un mot vide, dans lequel il n'y a rien du tout. Et puis ce mot, on va le construire au fur et à mesure. Alors, l'idée c'est la même qu'ici, puisqu'on va faire à peu près la même chose. Je reprends le même code, et puis je vais le modifier. Donc ça, c'est assez courant en programmation. On ne réinvente pas la roue à chaque fois. Si on a quelque chose qui ressemble, on le reprend et on essaye de le modifier. D'accord Donc toute cette partie-là, position actuelle, for, lettre, in, mot à trouver. Position actuelle plus égale 1. Ça parcourt le mot, lettre par lettre. Et puis, ça nous permet aussi, grâce à ce compteur position actuelle, de savoir à quel endroit on est dans le mot. Alors la différence, ça va être ce qu'on fait dans la boucle. Donc la boucle reste la même, puisqu'on fait la même chose, on parcourt le mot. La différence, c'est ce qu'on fait dans la boucle. Et puis là, donc, on a deux choix. Soit euh, la position actuelle ici, donc l'endroit où on est dans le mot, c'est quelque chose, donc elle se trouve dans la liste des positions encore cette construction euh, cette fois-ci c'est pas for in c'est if in. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette condition Elle regarde est-ce que la position actuelle, par exemple on est à la position 3 dans le mot, est-ce que 3 c'est une valeur qu'on trouve dans la liste position. Si c'est le cas, et eh bien le mot à afficher, on lui ajoute la lettre du mot et puis sinon désolé je... voilà euh, sinon, et eh bien on ajoute un tiret parcours le mot, on se débrouille pour avoir un compteur qui nous dit à quel endroit on est dans le mot, et puis ensuite on regarde, est-ce que la position dans laquelle on est, euh, est que la position à laquelle on se trouve actuellement dans le mot, elle fait partie des, des lettres qui ont déjà été trouvées, donc de, de cette liste dans laquelle on trouve les positions des lettres qui ont déjà été trouvées. Si oui, ben, à ce mot qu'on construit lettre par lettre, on lui ajoute la lettre du mot, et sinon, ce n'est pas la lettre du mot qu'on veut afficher. On ne veut pas que le joueur qui joue au pendu, il voit le résultat. Donc, on affiche un tiré à la place. Et puis après, normalement, si on appelle la fonction avec affiche lettre trouvée, Alors, si je reprends les positions 0, 5 et 6, qui sont les positions de la lettre S, et... Le mot à trouver qui est ici, saucisson. Et qu'on affiche ça. Pour autant que j'ai pas fait trop d'erreurs. Ce qui n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait Qui m'a donné comme erreur mot affiché, pas défini. Alors, où est-ce que j'ai un mot affiché un Mot à affiché Là aussi. Bas, ah, oui. Alors, je peux changer ça. Et puis le R. Voilà. Ça regarde, il n'y a peut-être pas grand-chose. Je mettre un peu plus. Donc ici, ça affiche maintenant l'appel à la première fonction, et puis l'appel à la deuxième fonction. sombre, pour que vous y voyez mieux. Voilà donc on y est presque. Il ne reste plus qu'à générer un mot, ou à aller chercher un mot au hasard dans le fichier. Alors ça vous avez déjà fait plusieurs fois, on doit tout d'abord ouvrir le fichier. Donc le nom du fichier nous est donné ici en paramètres, donc on peut le reprendre là, et puis ensuite en lecture seule, parce qu'on n'a pas de raison d'aller écrire dans ce fichier. Et puis là, il y a plusieurs manières de faire. Celle que moi j'ai choisie, c'est d'aller lire tout ce qu'il y a dans le fichier, le mettre dans une liste, et après, mélanger tous les éléments de la liste. Alors, on a pour ça besoin d'une liste dans laquelle, dans laquelle pardon, on va aller mettre tous les mots. Ensuite, on parcourt ici euh, chaque ligne du fichier. On peut appeler ça ligne. Donc ligne par ligne, on va aller lire le fichier. La première chose qu'on peut faire, c'est aller supprimer le retour à la ligne qui se trouve à la fin de la ligne. Sinon, après, bon, ça ne changera pas grand-chose, c'est juste une question d'affichage. Et puis ensuite, on peut ajouter donc, à cette liste de mots. Donc, fonction append, et puis on ajoute la ligne. Donc, si on, si on regarde un petit peu ce qui se passe jusqu'ici et qu'on affiche ici liste de mots. Alors il faut qu'on appelle la fonction aussi, euh, choisir choisir mots et puis le nom du fichier c'est mot.txt et qu'on exécute pour autant que j'ai pas fait l'erreur voilà donc c'est juste un peu long, j'ai pas tout affiché mais là il a mis tous les mots où il n'avait pas encore fini, mais il allait le faire dans la liste. Et puis ce qu'on peut faire ensuite, c'est utiliser la fonction random shuffle avec liste de mots comme paramètre. Donc ça va mélanger toute cette liste. Et puis après, il suffit de prendre le premier. lequel d'ailleurs, c'est égal, puisque shuffle, ça va mélanger à chaque fois toute la liste, et eh bien celui qu'on avait au départ comme premier mot, ça va être ensuite n'importe quoi dans, dans la liste. Et puis ici, on peut, euh, peut l'afficher pour voir ce qu'il a trouvé. Pour pouvoir utiliser la fonction random, il nous faut importer le module random. Et puis normalement, vous voyez que si je lance ma fonction, à chaque fois, ça nous donne un nouveau mot. Alors cette liste de mots, elle est discutable. Euh il faudrait peut-être en trouver une autre. Je l'avais sous la main, donc je l'ai utilisée. Mais voilà. Alors, ce que vous pouvez voir, vous avez peut-être remarqué, il y a un petit temps d'attente ici. Donc, ça prend du temps pour aller lire euh, toutes les lignes du fichier. D'accord. Mais bon, c'est pas, pas trop grave. On n'est pas pressé. D'accord. Alors maintenant, si on met les choses dans l'ordre. Il faut faire un jeu de pendu. La première chose à faire, c'est de choisir un mot. D'accord Mot à trouver, égal, choisir mot, mot.txt. Et puis ensuite, dans un premier temps, je vais faire une boucle infinie. Et puis dans cette boucle infinie, qu'est-ce qu'on veut faire On demande à l'utilisateur d'entrer un mot. Euh, d'entrer une lettre, pardon. Lettre. Donc lettre joueur. On lui demande d'entrer une lettre. Ensuite, on va vérifier si cette lettre se trouve dans le mot. Donc pour se faciliter un peu la vie, on peut ici afficher le mot à trouver. Comme ça, au moins, je peux choisir des lettres dont je suis sûr qu'elles se trouvent dans le mot. Et puis... J'ai plus besoin. Et puis ensuite, la fonction qui affiche les lettres trouvées. Alors, ici, les lettres trouvées, je les ai stockées dans une variable position actuelle. Et le mot à trouver, c'est celui qui a été généré ici. Voilà. Donc, ça, c'est la partie idéale où on peut choisir, on peut jouer autant de fois qu'on veut, donc on a autant d'essais qu'on veut. La Lettre G, oh, pourquoi ça n'a pas affiché? Ah, j'ai pas fait de print, d'accord. Donc, il faut aussi encore afficher le mot, sinon on n'y voit que dalle. Plutôt rien du tout. Alors, vendre d'un, V, A, si je mets une lettre qui ne va pas, ah. vous êtes plusieurs à vous. À vous euh, avoir posé la question euh... alors là le problème c'est qu'il m'affiche seulement la lettre que je viens de choisir d'accord donc il faudrait sauvegarder il faut pas seulement il faudrait ici pouvoir sauvegarder toutes les lettres qui ont été choisies alors ça on peut faire ça dans une liste position tout par exemple être une, une une liste vide et puis dans position tout on va à chaque fois aller rajouter ce qui a été trouvé à cette étape là et puis ici donc pour, pour pas seulement afficher la lettre qui vient d'être trouvée mais pouvoir afficher toutes les lettres qui ont été trouvées alors si maintenant on exécute ça est-ce que ça marche mieux On a un V, un R, A, ah, c'est pas mal, un G. Si je mets une lettre qui n'est pas dedans, il m'affiche quand même toujours mon mot. Donc, ça, ça va bien. Alors maintenant, il reste un petit peu de cosmétique à faire. Euh, L'utilisateur, il a 6 essais. Donc ici, la boucle, on va l'exécuter jusqu'à ce que nombre d'essai soit strictement supérieur à 5 ou supérieur ou égal à 6. Non, à 5. Donc, euh, je vais y arriver. Il y a S à essai. Et puis on veut aller jusqu'à 5. Donc tant que c'est inférieur, strictement inférieur à 6. Voilà, ouais, y arrivé. Ensuite, donc ici, le nombre d'essais, le joueur il a 6 essais, ou plutôt il a 6 possibilités d'erreur. C'est-à-dire que s'il trouve la lettre correcte, ça ne lui compte pas un essai. Ben non. Parce que si on a un mot de 15 lettres et qu'il n'y a que 6 essais, c'est un petit peu difficile. Alors ici, le nombre d'essais, il va augmenter uniquement. La liste est vide. Si la liste renvoyée par la fonction lettre dans mot est vide, ça veut dire que le joueur n'a pas trouvé la lettre. Et donc dans ce cas-là, dans ce cas-là, on doit augmenter le nombre d'essais de 1. Ah, plutôt, c'est le nombre d'essais qu'il a. ou le nombre d'erreurs qu'il a, qu a le droit de faire. D'accord? Alors on peut, on peut ici l'afficher. Pour voir un petit peu déjà si ça marche alors si je rentre une lettre qui est dedans normalement voilà j'ai toujours essayé toujours à 0 et puis si j'essaie une lettre qui n'est pas dedans ça doit augmenter d'accord et puis quand on arrive à 6 ou à 5 plutôt ça doit s'arrêter Donc ça, ça marche. Autre problème, vous voyez ici, j'ai pu rentrer trois fois la lettre C et il m'a compté trois fois l'erreur. Normalement, dans le jeu de pendu, euh, on ne compte pas deux fois la même lettre. Enfin, on ne compte pas une lettre comme étant la même erreur deux fois. Si on a proposé C une fois et qu'on propose C, ça ne compte pas comme une erreur supplémentaire. Donc on n'ajoute pas ici euh, le pendu qui... Euh donc ici, il faut aussi trouver un moyen de stocker les lettres qui ont été trouvées et puis de redemander à l'utilisateur de rentrer à nouveau la lettre si, euh, si c'est si déjà une lettre qu'il a, qu a, enfin, qu a proposée. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire... On peut faire Toujours une liste, des listes très pratiques pour stocker plusieurs valeurs. Plusieurs valeurs du même type. Et puis ici... Donc ici l'idée c'est que la lettre qui propose on va regarder on intéressant de vos calculatrices donc on va regarder si la lettre qui propose elle se trouve dans, dans une liste de lettres déjà trouvées d'accord donc ici il faut penser à lettre au joueur d'abord remettre cette variable à vide. Et puis ici, ça va demander au joueur d'entrer une lettre tant que la lettre se trouve dans la liste des lettres trouvées. Et puis cette liste des lettres trouvées, eh bien on va aller la remplir ici après que le joueur ait rentré une lettre. ce que j'ai fait. d'indentation quelque part ici donc le logiciel il met automatiquement des tabulations et puis moi j'ai choisi de mettre des espaces oui. lettres trouvées donc là ça devrait être au pluriel essayer. Je rentre la lettre T, je rentre à nouveau la lettre T. Qu'est-ce qu'il a fait Il me redemande de rentrer une lettre parce que j'ai déjà rentré. Euh, a, C, C, C, T, C. c'est des lettres que j'ai déjà rentrées, donc il me demande à chaque fois de rentrer à nouveau la lettre. Et puis, euh, et puis là, il y a encore le problème de terminer le jeu. Si le mot a été trouvé, il faudrait pouvoir arrêter le jeu. Et puis dire, vous avez gagné. Donc ici, avec un petit coup de if, si le mot à affiché est égal au mot à trouver... Dire au joueur qu'il a gagné et quitter le jeu. Donc là, on a un pendu plus ou moins complet. Il manque juste les commentaires dans le programme, dans le code. Pour y voir un peu plus clair. J'ai fait une version avec commentaires. Ah oui, non, on peut encore faire ça. J'ai oublié. La pendaison. Donc ici, la liste des, des pendus, c'est une liste, pardon, c'est une liste de chaînes de caractères. Alors les espèces de, de trois petits apostrophes là, ça veut dire qu'on a une chaîne de caractères sur plusieurs lignes. Et donc, il tient en compte des retours à la ligne. Donc si je fais, euh, si j'affiche par exemple le premier élément de la liste. Ça va m'afficher. Qu'est-ce qui se passe Encore mes histoires d'indentation. Et toujours pas. Qu'est-ce qui se passe maintenant, mes de, toujours, pas. se passe maintenant <coughs> toujours mes histoires d'indentation. C'est bon cette fois-ci. Voilà, donc il m'a affiché euh, le pendu. Pourquoi il m'affiche deux fois C'est une autre question. Oh, il y a une erreur. C'est bon. Alors, ce qu'on va vouloir ici, c'est afficher le pendu, mais... Euh alors, on peut l'afficher où Ici. Et puis, ce qu'on a ici pour afficher l'état actuel de pendaison, c'est cette variable essai. D'accord Donc, essai va à chaque fois augmenter. Hein, donc, à chaque fois que le joueur fait une erreur, le nombre d'essais va augmenter de 1. Et puis donc ici, on peut utiliser la variable d'essai pour afficher à chaque fois le pendu dans son état actuel. Alors, ça donne quoi Il y a par contre une erreur quelque part. Parce qu'au départ, il me fait déjà un pendu. A-t-il une idée Mais normalement... Puisque là, on cherche... À mon avis, le problème, il vient de par là. Oui, ici, la première fois c'est un peu euh, tendu, mais... La toute première fois qu'on joue, lettre trouvée, c'est vide. Lettre joueur, c'est une chaîne de caractères vide. Et puis, on va on va jamais rentrer ici dans cette boucle. Puisque la, la lettre du joueur, la première fois qu'on joue, la lettre du joueur, elle n'est pas dans les lettres déjà trouvées parce qu'il n'y a pas encore de lettre trouvée. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est d'abord demander au joueur d'entrer une lettre, et puis après, si cette lettre est déjà dans lettre trouvée, alors on va lui demander, euh, d'ailleurs on pourrait même préciser le message, vous avez déjà choisi... une lettre alors si j'en choisis une n'importe laquelle la lettre U elle est dedans et si j'en choisis une qui n'est pas dedans P par exemple on va voir ça avance si je choisis à nouveau la lettre U il me précise maintenant que c'est déjà un choix que j'ai fait et donc je peux rentrer à nouveau une lettre alors on pourrait encore améliorer le programme parce que ici je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que je ne vais pas non plus faire ça pendant trois heures. Euh, si on rentre quelque chose qui n'est pas une lettre, il nous dit rien. Alors, il nous pend, parce qu'il trouve que ce n'est pas une lettre qui est dans le mot. D'accord Donc, pour améliorer le programme, on, on, pourrait, on pourrait vérifier pardon, si c'est bien une lettre que rentre le joueur. Et puis, si ce n'est pas une lettre, ben, on pourrait lui demander... De recommencer donc comme ici en fait un peu de la même manière est ce que vous avez des questions là dessus donc c'est important de pour vous hein, de vous faire peut-être euh, de vous faire des notes et puis de, de noter les éléments principaux comment est ce qu'on génère un nombre aléatoire plutôt comment est ce qu'on mélange aléatoirement une liste Comment est-ce qu'on parcourt un mot Comment est-ce qu'on parcourt les lettres d'un mot Comment est-ce qu'on parcourt les éléments d'une liste Comment est-ce qu'on ouvre un fichier Ce sont des choses, vous voyez, ça revient tout le temps. Donc ce serait intéressant pour vous d'avoir un petit aide mémoire avec toutes ces choses qui reviennent tout le temps pour que vous y ayez pas à chaque fois à vous demander « Ah oui, on a déjà vu ça ?» ou « etc. » Et puis à un moment ou à un autre, il faudra bien le connaître. Voilà. Donc moi, je vous laisse...